Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va aller semer les premières courgettes. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche pour euh, le trombolino. Je ne vais pas encore les semer, on est le 12 avril. Et trombolino ça sème plutôt fin avril, parce que ça va très vite. Et là on va découper en direct, je vais faire un meurtre de ma courgette de l'an dernier, là que vous voyez derrière moi. Et en même temps dans la vidéo... Pour répondre à family flow Rodrigue, je vais vous montrer euh, toutes les associations de plantes euh, au potager euh, que j'ai essayé et quelques conseils euh, de plantes euh, à tester alors dans le coup je vais semer euh, à côté bah, d'autres euh, tomates ce j'en ai semé cinq ans enfin j'en ai 50 rempotés je veux dire euh, pendant que je fais ça, bah, je vais vous parler de, du trombolino vous avez été euh, une vingtaine à en recevoir euh, un échantillon de graines et le trombolino, je vous conseille euh, de le semer à partir du 20 avril moi euh, je fait tous les tests possibles ça n'est en quatre jours alors ça sert à rien de se presser de les semer vous voyez j'ai semé les courgettes j'en ai semé que 5 pour le début mais le trombolino lui comme ça va être une plante qui je vous conseille quand même de lui laisser assez de place celui arrive à faire des lianes au sol de 3 mètres cinquante je vais vous dire un carré de de 8 mètres carrés. Hein. Après, vous pourrez mettre euh, du maïs. Ce que je vais essayer cette année. C'est pour ça que le maïs il est semé euh, en godet en pleine terre. Et je vais semer beaucoup plus tard euh, les courges. Parce qu'il faut savoir qu'une mille pas, euh, je vous rappelle, mille pas, euh, c'est courge. Courge, haricots maïs et faut que le maïs lui soit euh, environ à 6 8 feuilles ça veut dire qu'il fait 30 cm de haut quand vous mettez les les haricots à rame à germer et pour ça faut je vous conseille moi trois semaines à euh, quatre semaines après vous pouvez planter vos vos courges trombolino à raison de un pied tous les trois mètres vous mettez des rame tous les pieds de maïs en bon pour semer les courgettes il faut des graines et moi les graines elles sont encore dedans Alors, on va essayer de pour se faire mal ce que je vais faire moi après Putain, ça coupe comme des ça oui. Parce que je l'ai récolté fin août et je l'ai laissé sur le pied à oh, purée. Je l'ai laissé sur le pied. Euh On va prendre les bons moyens. Oui. J'ai laissé sur le pied en fait environ euh, 3 à 4 semaines, et vous voyez les petites graines là, elles sont toutes belles. Alors, j'en je mets euh, 5 là dans des bacs à poissons dans le terreau. Je vais vous montrer comment je procède. Bon, là, vous allez dire, j'en voulais 6 et j'en ai 7, et je vais vous montrer en fait qui se passe celui-là la graine est plate. quand euh, Je vous rappelle quand vous ferez des échanges de cucurbitacées, courge, melon, faites attention à pas donner des graines plates. c'est regarder dans une graine plate, il n'y a pas de. Il a pas d'amande et ça risque pas net. Bon ça ça arrive. Hein. Euh, mais par contre là, vous voyez, celle-là, elle est bien bombée et il y a un sens quand même pour planter euh, pour les trombolinos c'est pareil, pour les citrouilles c'est pareil, là les courges faites ce que vous allez faire moi je fais tout simplement comme ça pour bien euh, se rappeler c'est ici là. vous voyez le petit germe parce que dans l'autre sens ça glisse dans l'autre sens il n'y a pas de germe c'est là où, vont, euh, où vous voyez la feuille arrondie et là mon bac à, à poisson, ben, je ne l'ai pas vidé. C'est le terreau qui a servi euh, pour les deux semis de, de tomates. C'est si vous la mettez euh, la racine en l'air, elle sortira, mais elle fera un coude et ça la fatiguera. Et là, vous voyez à peu près là. Arrondi. Bien.. Euh, se passer quand même pour faciliter le bon. Là, c'est pas comme les faut pas hésiter à, à mettre de la terre. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez là, je mets à peu près 2 cm Ce qu'il faut recouvrir les graines Et de base, c'est la hauteur de la graine en terre, pas plus comme la courgette a fait environ 1 cm et demi on met 1 cm et demi de terre dessus maximum. Pour ça que les tomates faut jamais les semer à plus de 0,5 cm de terre parce que ça ça n'est pas sinon. Alors au niveau association euh, carottes, et je vous conseille de mettre des alliacés comme les oignons ou l'ail pour repousser en fait les mouches de la carotte et en même temps, les carottes elles, elles repoussent la mouche de l'oignon ça fait une symbiose et vous pouvez mettre aussi de la sauge si vous avez ça euh, dans votre potager ou de la ciboulette ce qui est intéressant aussi avec les carottes c'est de mettre des radis comme ça, si vous se met trop épais ben, en, en récoltant les radis, vous pouvez... Comme ça désépaissir vos carottes Et au niveau des choux euh, vous avez pu voir j'avais parlé moi pour le colza dans le coup je vais faire ça on va mettre du grec. c'est une plante légumineuse qui fait des fleurs blanches elle est utilisée aussi mais là je vais m'en servir pour lutter contre les altises euh, vous pouvez mettre aussi avec les choux des haricots verts ou des haricots euh, grains ça permet de, ré... de répulser les mouches du chou et les pucerons cendrés. Il des associations les mieux, je vous conseille, les capucines. En fait, elles attirent les pucerons. Bon, ça ne marche pas à 100%, mais ça évite qu'ils aillent euh, tous sur les choux. Il y en a une partie qui va sur les capucines. Il faut surtout qu'elles soient avancées. Que J'ai remarqué, quand elles sont trop petites, les pucerons n'y vont pas. Elles vont plutôt sur des... Faut semer deux semaines à l'avance vos capucines et après vos, vos petits plants. Ensuite, toute une tripotée de fleurs et là c'est les œillets d'Inde. Vous pouvez les associer avec les tomates pour effet pucerons et mildiou. Moi je les je le fais plus clairement parce que ça consomme de l'eau malgré mon paillage, j'avais tout le temps une concurrence entre les œillets d'Inde et les tomates. Alors, je les mets plus loin, je les mets pas aux tomates. Après, il y a les d'autres fleurs. Celles-là, on va les associer dans le jardin pour attirer les abeilles. Là, il y a du tournesol, des zinnias, des cosmos, un peu de delphinium et et diverses fleurs, et je vous conseille aussi la bourrache. Vous pouvez mettre aussi des tomates. J'ai vu que les choux avaient moins de pyrites à côté des tomates que tout seul. Mettre de la sauge, de la nette, de la menthe ou de l'origan. Ça, ça marche aussi bien pour les pyrites et les mouches du chou. Ça les répulse bien. Pour les pommes de terre, ben, j'avais essayé du lin contre les doryphores. Bon, j'ai pas encore pu voir, euh, parce que j'ai pas de dorifores chez moi. Vous pouvez mettre de l'ail euh, pour loin vos pommes de terre, ça fait le même effet comme les aubergines, pour euh, lutter contre les doryphores. Et un conseil aussi que vous pouvez faire euh, pour vos pommes de terre, vous mettez à côté des fèves, ça permet de restituer l'azote. Pour les navets, c'est pareil je vous conseille de mettre des aromatiques et des tomates pas loin. Parce que la, la mouche du navet, elle aime pas du tout euh, les tomates. Et je vais vous montrer là, que j'ai découvert une autre astuce. C'est les salades. Elles seraient soi-disant euh, répulsives aussi des altises. On essaiera ça dans dans le cours de la saison et on verra ce que ça donne et ce que je vais vous montrer aussi cette année je vais faire une pas en fait la pas c'est mélange haricots verts, haram maïs, grains et des courges bon ce matin on est le 12 avril et ça a gelé vous voyez dans la serre on a mis tous les moyens pour éviter que ça gèle dans la serre bon là je viens de regarder... On Est en température ambiante, on a 4 degrés et dehors ça fait moins 1. Mais par mesure des sécurités, on comme notre petit plan euh, sont dans la serre nantaise, hein, comme vous voyez, pour éviter que ça gèle, ça serait dommage de tout perdre. Hein. Ce qu'on va aller voir, ce petit monde, là, regardez, ce serait dommage de perdre tout ça. Hein je vais l'enlever plus tard parce que là en ce moment dehors ça fait zéro il faut pas leur provoquer de choc thermique Parce que le le maïs il va profiter en fait de l'azote fixé par les haricots et le le haricot lui profitera du tuteur le maïs et la courge elle ce qu'elle fera c'est qu'elle fera un couvert au sol qui empêchera les mauvaises herbes de naître et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo.